Salut, euh, salut à toi, jeune rolliste euh, qui passe par là, personne non binaire, monsieur, madame. Salut, salut. Je vais tout de suite commencer par te parler du sponsor de cette vidéo, euh, parce qu'il est vraiment... Enfin, euh, on est très fiers de, de l'avoir en sponsor, quoi, sur ce sujet en particulier. On rêvait de le faire, ce partenariat. Et en fait, je suis sponsorisé par les blagues de Camelot. En fait, euh, on a toujours besoin de pouvoir sortir une blague de Kaamelott en pleine partie de jeu de rôle. Quand tu vois que l'ambiance est un peu trop sérieuse, les gens ils sont un peu trop sur leur RP, les gens s'amusent un peu trop, tout ça, tu as envie de casser comme ça ce bon feeling. Et ben, tu balances une bonne blague de Kaamelott qui montre que tu es un bon gros. Ro -ro et, euh, et voilà, qui casse bien tout le RP, c'est génial. Donc vraiment, il y en a plein qui sont vraiment garantis anti merci au possible. Les j'en prends une au hasard et tout. Oh, trop bon. Oh, <rire> tool Voilà. Euh, bon, bah, je pensais, tu imagines que c'était le sponsor idéal pour parler de jeux de rôle euh, traditionnels. Alors, je vais en parler selon un angle un peu particulier, puisque l'idée, c'est de se demander, euh, quand on est un narrativo vegan euh, comme toi et moi, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut encore sauver, retenir du jeu de rôle traditionnel Est-ce que vraiment faut jeter tout ce vieux bébé avec l'eau du bain Ou est-ce qu'on euh, peut encore récupérer un peu l'eau du bain pour se faire un bouillon et écrire des poireaux dedans euh, Eh bien, c'est la, la question. Alors, je vais commencer vite fait par euh, te résumer c'est quoi le jeu de rôle traditionnel. Parce que, bah, écoute, si tu viens de la planète Mars, tu n'es peut-être pas au courant. Euh, donc, le jeu de rôle traditionnel, en fait. C'est le jeu de rôle un petit peu tel qu'il existe à partir des années 80 et qui se maintient, qui est en très bonne forme encore aujourd'hui dans les années 2020, euh, qui reste ce qui se vend le plus. Euh, C'est euh, un jeu de rôle qui utilise comme base de jeu un manuel de jeu de rôle qui fait toujours au moins euh, 300 pages, euh, quadrichromie et tout, avec en général plein plein de suppléments, des scénarios, du contexte, des règles en plus. Euh, et euh, ça va fonctionner sur le gameplay suivant, il faut qu'il y, euh, qu y ait MJ, c'est obligé, voilà. Il euh, y a MJ, tu as une feuille de personnage avec des caractéristiques, des compétences, et tu vas suivre un scénario, voilà. MJ, caractéristiques, compétence, scénario, c'est la quadrilogie hein, du, du jeu de rôle traditionnel. Parce que là, euh, comme d'habitude, mon axe d'attaque, c'est quand même souvent le gameplay. Je ne vais pas parler des formats et tout de trop, quoi. Euh, plutôt du gameplay. Alors, euh, en fait, on, on peut voir sur les réseaux et tout, et j'ai éventuellement, peut-être à, à une époque, contribué à ça. Euh, quand on va voir dans euh, la sphère indé, euh, narrativo, avant-gardiste, machin, euh, jeu sans MJ, euh, narration partagée, euh, euh, truc bidule, euh, care, bienveillance, ce que tu veux. Euh, des fois, il euh, n'y a pas des propos très aimables envers le jeu de rôle traditionnel qui est jugé... Euh, et ça a même été euh, voilà, qui est proposé enfin, sous forme théorique, tu vois, histoire de donner un truc sérieux par, euh, par notamment euh, les, les auteurs de, de La Forge au début des années 2000, le jeu de rôle traditionnel il est considéré comme dysfonctionnel, c'est-à-dire en fait, il ne marche pas, les gens ils y jouent juste parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y avait que ça sur le marché à une époque, et ils continuent à y jouer soit parce qu'ils n'ont pas connaissance des super jeux trop bien qui ne sont pas traditionnels, qui existent maintenant, ou soit parce qu'ils ont une sorte de syndrome de Stockholm, tu vois, ils ont chié toute leur vie à, à jouer leur à, à jeu pourri. Alors, ils continuent à défendre le jeu traditionnel parce qu'il n'y euh, a pas de réseau qui s'arrête maintenant, tu vois. Et ils vont, ils vont initier des gens jeu traditionnel parce que, tu vois, eux, ils en ont chié. Je ne vois pas pourquoi il y a des petits jeunes, ils n'en chieraient pas avec des jeux tout naze. Bon, euh... J'espère que tu auras compris que je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce constat, même s'il est vrai, je dois reconnaître hein, qu'actuellement, euh, que ce soit en tant que MJ ou euh, que ce soit en tant que joueur, je suis assez peu présent hein, des tables de jeu de rôle traditionnels. Je suis pas mal passé de l'autre côté du miroir. Quoi. Euh, néanmoins, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, c'est quelque chose que je continue, euh, continue d'étudier et bon, force est constater qu'il y a une abondante euh, littérature euh, euh, au sujet du jeu rôle traditionnel, donc il y a beaucoup d'informations qui me parviennent, je vois bien comment ça, ça, ça, ça existe, comment ça évolue, et donc euh, je vais te dire, en fait, si toi, narrativo vegan, végan, qu'est-ce que tu pourrais euh, garder du rôle traditionnel, éventuellement importer dans tes pratiques, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, bah en fait, euh, c'est pas mal de choses qui vont révéler, euh, relever en fait de l'ADN du jeu de rôle traditionnel. en fait concrètement, si tu vas pour faire des petites manipulations génétiques et si tu prends certains gènes principaux du jeu traditionnel et que tu n'implantes que cela et pas tous, tu vas avoir un jeu hybride qui peut être intéressant. Euh, bah, par exemple, euh, moi un truc que j'aime bien et qu'on voit vraiment disparaître dans les jeux modernes, euh, c'est euh, les compétences. Euh, oui, parce que, en fait, les compétences, elles ont un rôle euh, très, très important, tu ne le savais peut-être pas. Euh, <rire> elles ont un rôle très important, c'est qu'elles sont facteurs de liberté d'action pour les personnages, en fait. De façon très intuitive, quand tu vois ta liste de compétences, tu sais de quelle façon tu peux agir sur le monde. Ça te permet de prendre des initiatives. Et, et souvent, c'est comme ça que tu peux sortir d'un scénario, en fait. Euh, c'est euh, en disant, « Ah, mais attends, mais là, là je peux crocheter euh, la porte parce que j'ai crochetage et tout. » fait. Euh, « Ah ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, tu peux, bah, ouais, peux l'accrocher bah écoute, euh, vas-y, quoi. Et, » euh, Et voilà, c'est le petit truc qui permet de filouter, de, de sortir entre les mailles d'un filet un peu trop serré, quoi. Et, euh, et en fait, euh, quand on est dans des jeux modernes, un peu trop freeform et tout, t'as vraiment pas une grosse idée de ton personnage. En grosso modo, ça, il peut être un peu ce que tu veux, et en même temps, euh, bah, c'est tout et rien. Quoi. Et avec une liste de compétences, ben voilà, tu es bien posé, tu, tu cernes bien les, les capacités de ton personnage. Et paradoxalement, tu peux avoir plus de liberté d'action euh, sur le jeu que quand tu es sur un jeu plus freeform, donc notamment sans, sans compétences. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait euh, aussi sauver Moi, je pense qu'il euh, y, y a matière à ce qu'on sauvegarde le, le format campagne. En fait, si tu veux, un peu le, le problème euh, des jeux euh, dits modernes, c'est qu'on va énormément jouer en one shot. Alors, euh, moi, je joue, euh, je, je, voilà, je fais plein de one shot En fait, euh, je suis désolé, le cadre est pourri parce que j'essaie de trouver une façon qu'on voit mon chat et j'arrive pas. Alors, tu me permets, je une petite pause. Ce serait quand même dommage que vous ne voyez pas ce chat mignon, mais je pense qu'on ne va pas y arriver à voir le chat et moi. C'est fou ça. Bon, je te le montre deux secondes, voilà. J'ai un mignon. J'ai un mignon. Voilà. Et puis je me recap vraiment. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Donc.. Euh... Ouais, euh, peut-être essayer de, de voir comment on peut faire un fini de jeu à campagne. Je pense qu'à mon avis, euh, dans les jeux modernes, ça nécessite de mettre quelques petites règles additionnelles, euh, par exemple, pour empêcher le perso de trop vriller en cours, euh, en cours de one-shot, pour qu'il soit réutilisable à la fin de la campagne, à la fin du scénario, pour faire de la campagne. Euh, le scénario, parlons-en, moi, je pense que le scénario, eh ben, c'est aussi quelque chose euh, que tu pourrais euh, garde, conserver, alors soit euh, sous sa forme euh, bah, pure, quoi. C'est-à-dire, pourquoi pas... Euh, Est-ce que ça peut pas être rigolo de prendre... Tu prends, tu prends un jeu sans MJ, euh, un peu, un peu c'toulien, du genre euh, innommable... Ah non, merde, il y, y, y a un MJ. Euh, je crois, Horrifique, par exemple, doit être sans MJ, je ne sais plus. Ah bon, tu prends, hein, tu prends un jeu Horrifique sans MJ, et tu vas jouer un vieux scénario de l'Appel de Cthulhu, quoi. Alors du coup, on est à information visible, quoi. On va voir comment ça peut être rigolo d'aller de, de pièce en pièce. Et puis, euh, soit tu fais un MJ tournant, soit on prend ensemble connaissance du truc et puis on, on s'en empare, quoi. Euh, ça peut être, en fait, ça peut être méga rigolo. Euh, Je n'ai jamais essayé, hein, mais là, tu vois, rien qu'en parlant, j'ai envie de faire, quoi. Euh, aussi, on peut reprendre des scénarios, mais en leur mettant une structure plus adaptée au, au côté impro au côté euh, liberté de, de création, co-création qu'on a dans les jeux modernes. Et donc, euh, là, j'ai testé, je, ça existe. Hein. En fait, concrètement, euh, le, le, le meilleur exemple de ça, c'est monségur 1244, où tu as vraiment un scénario avec... Euh, donc, c'est un, un jeu sans MJ, mais tu as un scénario avec des actes, une progression dans le temps, des événements, tout ça. Mais il y a euh, plein d'espaces de, d'interprétation qui sont laissés aux joueuses, tu vois c'est un, un scénario un, peu, un petit peu à trous quand même, mais tu as ce côté où tu es guidé dans une, dans une trame narrative, euh, bon, il y a plusieurs jeux hein, qui font ça, hein, bien sûr, hein. euh, en, en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose de que propose de façon euh, lourde euh, dans, euh, dans, dans Biomasse, en fait, où tu vas vraiment avoir une arborescence de scènes euh, assemblées sous forme de questionnaires de petits pour l'arène, et qui te permettent de, bah, de progresser comme ça dans un univers euh, bah voilà, avec du matériel parce que le gros défaut si tu veux des jeux modernes c'est que euh, c'est surtout dédié aux personnes qui sont costauds en improvisation parce que souvent il y a peu de matériel l'univers est assez rachitique en général donc c'est le dernier point je pense qu'il faut sauver euh, du jeu de rôle traditionnel c'est euh, les univers il faut sauver l'univers bah, je pense que c'est une excellente conclusion allez je te fais des gros bisous on se dit à la prochaine maintenant on va casser du sucre sur le dos du, euh, du jeu de rôle euh, moderne allez ciao bisous